Donc avant de faire le corrigé du partiel, on va euh, faire un peu de learning analytics. Alors vous ne savez pas ce que c'est que le learning analytics, en fait l'idée c'est quand on utilise un certain de plateformes, en particulier des plateformes en ligne, je ne sais pas si vous avez entendu parler de MOOC ou de SPOC, Massively Online Open Courses ou SPOC c'est Small Private Online Courses, euh, c'est des choses qui commencent à se faire dans certains établissements dont le nôtre, euh, l'idée c'est qu'on peut analyser ce qui se passe à travers un de données, et puis du coup on peut s'en servir pour voir s'il y a des problèmes dans les cours, par exemple voir s'il y a des moments où une euh, d'étudiants décroche, etc. etc. Donc c'est des informations qui sont euh, euh, intéressantes parce qu'effectivement ben, ça peut nous permettre d'ajuster des dispositifs. Alors euh, euh, l'idée c'est que ici, euh, on a essentiellement euh, en termes d'infrastructure euh, les vidéos qui sont sur Youtube. Donc bon, on va regarder un petit peu, on va regarder le nombre de vues, euh, la durée de visionnage des vues, et puis on va essayer de voir la comparaison avec la couverture attendue, et puis essayer de conclure. Alors, première chose qui est assez rigolote, c'est qu'on peut regarder le nombre de vues par jour. Alors ce que j'ai mis ici dans les traits que vous voyez en rouge c'est les mardis. Donc les mardis, en général, c'est là où il est censé avoir le cours, et donc c'est là où vous êtes censé regarder moins les vidéos, et on observe que c'est à peu près le cas. Bon, à part le premier mardi où manifestement j'étais pas encore tout à fait à l'aise avec l'idée, où ça a un petit peu, hein, ça c'est le, le, le premier cours en live, et après, à partir de la deuxième semaine, bon, euh, le pic, ça varie un petit peu, on a quand même un petit pic, au bout d'un moment, il y en a un qui trouve que c'est fatigant, ou qui doivent s'endormir, ou autre. Ça, c'est la période... De vacances, enfin de vacances, excusez-moi, de révision. Et puis ce qu'on observe, c'est qu'à partir de... du 1er novembre, d'accord, ben là ça devient le délire. Ok <rire> Comme par hasard, on s'affole. Donc c'est normal. Donc, on a un joli pic ici. Donc là, c'est que les vidéos de 3.0.0.1, hein, je, je les ai sélectionnées. Euh, J'ai d'ailleurs réalisé qu'il y avait un certain nombre de gens qui regardaient les vidéos, je ne sais pas par quel biais, parce qu'ils regardaient parfois, il y avait un certain nombre de vues sur des vidéos qui sont les vidéos de l'an dernier, qui ont été patchées et corrigées cette année. Donc euh, la recommandation, passez passait bien par le site de cette année, et pas simplement par YouTube, parce que c'est un peu le bordel. Il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube... D'accord Parce que c'est un outil. Et du coup, effectivement, parfois, il y a la vidéo qui a été corrigée parce qu'on m'a signalé un problème ou qu'on l'a détecté. Et du coup, par exemple, il y a une vidéo sur, euh, euh, qui, est, qui est vue plus souvent dans la version avec le petit bug qu'avec la version qui est corrigée. Est pas gravissime, mais bon, c'est mieux quand même. Hein voilà. Et puis, comme par hasard, le bah, euh, lendemain du partiel, ça c'est le jour du partiel, vous voyez, ça se calme beaucoup. Okay. alors, à l'instant ça se calme, mais alors, il faut voir aussi que vous n'êtes pas les seuls à regarder ces vidéos-là. Alors, si on fait la totalité, la somme de tout ça, ça fait 10 442 vues. Alors, on peut regarder aussi en, en, en durée de vision. Ça, c'est aussi une donnée qui est intéressante, c'est pas la même chose que le nombre de vues, parce que on peut imaginer que quand on a une vue, c'est toute la vidéo qui est vue. Non voilà, alors euh, là ici, j'ai mis la limite, là. Euh, le trait bleu c'est un jour, l'équivalent d'une journée, parce que c'est en minutes que, que YouTube nous fournit euh, ces informations. Alors c'est marrant, c'est logique, on retrouve tous les on retrouve les pics du mardi, on retrouve le pic ici. Alors c'est marrant parce que le pic ici, il est plus important en nombre de vues qu'en durée. C'est intéressant, d'accord Donc il faut, il faut relativiser ce pic ici par rapport au pic de début. Le pic de début, je pense qu'il y avait aussi toutes les vidéos... La, la durée est plus importante au début, c'est qu'il y avait beaucoup de vidéos la première semaine, en particulier avec les vidéos de rappel. Donc il y en a qui euh, se disent « Oh, j'ai pas fait les vidéos de rappel. » Donc euh, la première semaine, ils ont un peu buillé, donc ils ont attrapé ça. Voilà. Et donc c'est à peu près cohérent. Et si on regarde la totalité, il y a 49 000, enfin, me disait YouTube euh, sur cette période-là, 49 149 minutes de visionnage en tout. Alors... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 89% des vues qui sont faites en France et 93% de la durée qui sont faites en France. Parce qu'il y a effectivement, euh, en Algérie, Maroc, Tunisie, euh, ils regardent aussi. Et puis il y a des Belges et des Suisses aussi qui s'intéressent à ce truc-là. Manifestement, il y en a qui ont repéré le machin. Donc, en fait, ces chiffres que je vous donne là, ils intègrent euh, tout le monde. Donc, grosso modo, 10% qui sont à l'extérieur. Alors, du coup, regardons un petit peu. Alors, autre information intéressante... Ce que me fait de Youtube, c'est euh, qu'en en fait, il y a un quart, un peu plus d'un quart de femmes. Alors c'est assez rigolo parce que quand on regarde les choses, si on s'intéresse à ce qui se passe en France, on a moins. Si on s'intéresse si à ce qui se passe au Maghreb, on a plus. J'ai toujours été très étonné par quand j'ai fait des cours en informatique. En Tunisie, j'ai fait ça en Tunisie et au Maroc. Euh, y a, en Tunisie, il y a plus de 50% de filles. Alors c'est vrai que je fais ça dans une école qui est assez sélective. Ah ben c'est ah ben normal, parce que c'est inscription sur concours, c'est les filles qui ont les concours. Ah bon, d'accord, donc c'est les filles qui font des sciences en Tunisie, c'est très bien. Hein. Ça prouve que la science n'est pas sexuée, hein. c'est intéressant. Et puis en Maroc, c'est que 50%. Donc vous voyez nos amphis avec péniblement 15% ou 20% de filles en France. Enfin, en Europe, parce que c'est juste avec mes collègues allemands et... et euh euh, récemment euh, en Hollande ils ont à près le même phénomène c'est toutes les filles vues en biolo et c'est les mecs qui vont en info, je sais pas pourquoi mais c'est comme ça alors là aussi ce qui est intéressant c'est qu'on voit la répartition euh, des âges sur la pyramide des âges donc il y a manifestement des gens qui sont soit des étudiants attardés soit qui ne sont pas des étudiants et qui font ça euh, à titre par exemple de formation continue. et puis aussi c'est intéressant de voir le type de terminaux qui sont utilisés majoritairement des ordis euh, des mobiles donc, est-ce que c'est des gens qui font ça chez eux à coup de mobile Je suis pas sûr que regarder le cours et les transparents et les listings sans mobile, sans une loupe, soit très très très confortable. Mais bon, un peu tablette, et puis le reste c'est inconnu, mais c'est assez marginal. et voyez que grosso modo, la plupart d'entre vous, vous utilisez euh, vos ordres. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure Au jour d'aujourd'hui, il y a 72 vidéos qui sont en ligne pour 676 minutes. Et vous êtes 139 étudiants inscrits à l'UE. Donc, grosso modo, 139 x 676, ça fait grosso modo 93 000 et des brouettes, et puis x 72 visions, ça devrait faire le de l'ordre de 10 000. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que si on regarde la distribution du visionnage, donc ici j'ai 47% de visionnage en France par rapport à la couverture attendue qui est de 93 000 en nombre de minutes, ça, c'est le delta hors France, on va dire que c'est pas vous, à moins que vous ayez euh, euh, le vise d'aller passer une frontière pour euh, regarder les vidéos histoire de perturber mes statistiques. d'accord Et ce qui est intéressant, c'est qu'en nombre de vues, en fait, on fait plus de 100% puisqu'il y a plus de 10 000 vues sur cette période-là. d'accord Et ça, c'est la portion qui euh, se passe euh, en dehors euh, de France. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater La première chose qu'on constate, c'est que c'est vraiment moi quand je regarde un truc sur YouTube, je me dis la vidéo elle dure 20 minutes, je vais prendre un slot où j'ai au moins 20 minutes. Bon vous, vous avez pas ce, cette même, euh, ce même mode opératoire, c'est que vous regardez les vidéos plusieurs fois. Alors ça peut aussi s'expliquer que par exemple un certain nombre de gens, et elles ne sont pas là-dedans, sont tombés sur les vidéos de corriger du partiel de l'an dernier il y a deux ans. Et effectivement, ça dure une heure et ils vont peut-être se focaliser sur une question ou deux, puis après ils font autre question. Donc on peut imaginer que c'est logique, vous regardez pas tout d'affilée. Donc c'est-à-dire qu'il y a des vidéos que vous pouvez regarder en morceaux, mais malgré tout quand même, la couverture y est pas. Donc soit il y en a qui ont la source infuse et qui s'en sont sortis quand même, euh, soit, ça c'est une autre question, il euh, y a quand même une inconnue par le fait que peut-être certains d'entre vous, en tout cas c'est ce que le questionnaire en avait révélé, ils téléchargent les vidéos et ils les regardent par exemple dans les transports ou euh, offline. Alors Le problème c'est que euh, j'ai fait des essais et selon les modes de téléchargement des vidéos, c'est pas comptabilisé pareil. Il y a des manières de télécharger des vidéos YouTube qui euh, ne sont même pas comptabilisées par YouTube. Il y en a qui sont comptabilisées sous forme de vue, mais très mal sous forme de temps. Donc voilà, il y a un biais qui est lié à ça, c'est une indication. Alors il y a évidemment une autre indication, on va en parler tout à l'heure, qui sont euh, les impressions qu'on a au niveau du partiel. Alors, euh, si on regarde la correction des partiels 2015 et 2016, il faut 214 vues, essentiellement concentrées entre le 1er et le 7 novembre, je ne sais pas pourquoi, euh, et puis euh, 2135 000, ça fait 35 heures. cest que vous avez collectivement regardé 35 heures de vidéos euh, dans la, les dernières lignes droites euh, de préparation de ce partiel. Voilà. Alors, ce qu'on observe avec ça, c'est que, vous allez voir, les résultats aux parcelles sont assez bons. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre-là On ne sait pas. Il faut, va falloir qu'on étudie les choses. Il faut qu'on arrive à traquer mieux euh, les, les, les techniques de téléchargement. C'est un truc qui m'intéressait. Comment vous faites pour télécharger les vidéos, pour voir si ça apparaît dans les statistiques et comment, ou pas Sachant que c'est relativement compliqué, est-ce que vous êtes nombreux à le faire Est-ce que vous partagez les vidéos Moi j'ai vu ça dans des MOOC où il y a des endroits où les connexions sont un peu pourries, donc il y a un mec qui a une meilleure connexion, il télécharge les vidéos et pff, il les dispatche à un certain nombre d'autres. Est-ce que vous faites ce genre de choses Peut-être, pourquoi pas. Et dans ce cas-là, effectivement, l'inconvénient, mais c'est pas grave, hein, je veux dire, on n'est pas là pour faire des mesures, l'inconvénient, c'est que ça n'apparaît pas et que ça veut dire que, du coup, on a l'assurance que ce chiffre-là, c'est une borne inf.